Bonjour à beaucoup patimalanga. Oui, on boté mingi ndeko gii. Boté na bakongo mani. Bah kolanda biso, sans oublier bah diaspora. Où bah ingi l'u angela. Boté na bakomuniquateur nyanso qui communique pour les actions du chef de l'État. Où isali coordonner ngai magotake coordinateur général. Boté pe na mentor nangai disait beaucoup mani. Sans oublier tata mokundiéko l'u mboka Félix Septoinseki tu l'u mboké bah électoral ngai baso. Il y a ces constitutions électorales qui ont fait que les gens ont fait que les gens ont fait que les de démocratique du Congo. beaucoup de tensions au sein de la République. de et ont retrouvé dans Katia ba coffre fort là les passeports diplomatiques rwandais. qu'est-ce que cela veut dire mais nous nous connaissons le ba congolais qu'est-ce que cela veut dire mon mboka parce que maintenant on veut me participer mboka dossier mangatutu ne peut faire couler beaucoup de salive oh ah je vous dis beaucoup de salive mais est très inquiétant parce que Mangachutu, c'est un grand pion. Oyo a travaillé dans le bateau Ebele. Il faut bien A travaillé na le bateau Ebele. Bako qui a bonne marche à la nation. So ki to sali a tension. Te. Mangachutu, tel que vous le voyez, yende le bon financier Il y a ah ou à la RDC, la République du Congo, la Koïkoumi Bombate. Batebele, si tu as soi-même, tu tu as soi-même, tu as tu as même tu as soi-même, tu as soi-même, tu tu as tu as tu as parce que Azalaki qui évolué dans l'ombre. Il n'y pas de gens qui ont fait des choses qui ont fait qui ont fait des choses la ont fait des choses qui ont fait des il, faut te, il, faut te, il faut très très attention à ce qui est dans on a lobby, il est toujours une opportunité, il y beaucoup mais il faut que très attention. Ce qui n'a dans lobby, ce n'est pas pour rien dans le cadre sécuritaire Parce qu'il y a comment monde déjà, qu'il kangawaye et qu'il les politiques, entre autres, il y a un coup d'état. Il y a des désordre. Et il y a qui les et là, on n'y a pas de arrestation. Il y a Ils sécurité tata mon Moi, je suis un peu comme Sécurité tata Il faut pas. y un de je y avoir de Parce que mon là, tout, il y a un Il y Parmi les barres Parmi hommes influencés dans le monde. Utilisé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un patron tel que vous le voyez. Okay. Et bourré d'argent. Mm. Et mon wana view sur les sangs des congomans. C'est lui qui facilitait tout le marché. Et Bandaiko entre RDC, Nabambokawana Libanda, dans O et na matière premium, dans OTL minérable cannabis. Et je vous dis, ce n'est pas facile. Les loyaux, qu'on se s'est dans la ferme, voyez? dans la résidence, dans où, à l'époque, il y a le gouverneur Mouillège qui a qui l'autorisation. Il y a le port d'armes. Mm. Ce n'est pas mauvais, mais l'autorisation, il oui, y a un modèle. Il voilà? y a un il qui a eu l'autorisation. Il y a une ferme. Voyez? Autorisation de port des arèmes, Finalement, préparé Maintenant, je Il Il Il Il Il Mais... Ceux qui ont l'objet bongo, ils engagé personnellement par rapport... Il y a oh, Ils ont soulevé en haut devant opinion congolaise. Mm. Mm. on a été payé d'engager un analyste nesali, collantissement on va enquêter sur nesali, par rapport aux informations la source aujourd'hui. tant que teurbe c'est qu'ils mangent que besoin qu'ils aient des copies mis à coffre-fort on ait la banque centrale pour va vérifier ce qui nesali. quand tu veux pas voir qui on a le ça, mais les lois va te confirmer après avoir confondu le coffre-fort on ait. bah continue, bah parvenu au coup ça, autant des passeports, y a avec onze passeports et moi si je a 5 et combien, combien, si je passeport, n'a passeport, il y a nationalité, il y a et vous trouvez ça c'est normal. Après, je suis dit je suis un ressortissant, a tu es comment que tu es comment tu es tu es Tant a des réfugiés, tant qu'ils par rapport à la raison et c'est à cette époque-là, Que a dit ça, la citation situation les les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, Rwandais, la Vibo, t'as là qui n'a pas entré, ba, ba facilité, et belé, oh, ba pesa qui binon en dengia ma bé, a ma yuya, et permettre la binon, bo ye ba, n'a ko gagne même, jusqu'à ce que confiance ya a ba Congo man, pour n'a kaka billet d'argent. Après avoir kou mono ko, mon, aem bon, ou botan, bisim bon, ou pour n'a reçu ba conseil la population, pour que ba ye ba n'a ko faire lire bino komba l'amboka. Et pourtant ba la, yi Lambo ba l'amboka te. Bazu ba ka l'électeur l'amboka ouyo. Je suis sénateur, je suis un député. Mais tout tu sais, là? Là, ah, ce que quand tu comme dit que tout as dit que tu as à que tu as dit que tu as dit tu as dit que tu as dit que est as tu il y a tant de réalités bas terminées dossier. madoussé je vous dis au moins on mange tout tel que vous le voyez les les CNDP. CNDP, le il y mon taudara qui parmi bas commanditaires au banc des mouvement sdp sdp olélo bon mon ami moi et comment vous binga manakombo ya m23 combien m23 d'ici par rapport à l'accord on va signer le 23 max sdp n'ont pas signé Corps wana mange tout bah on va signer accord wana le 23 max Tant que nde avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons signé, nous la signé, signé, nous avons signé, nous avons signé, à avons signé, nous avons signé, nous la signé, nous avons signé, nous avons signé, nous avons na nous la signé, nous renforcer signé, nous avons signé, na avons na na na na na na na na na, signé, parce que la bah, vérité est belle au oh, monde qui fait le bas. Non, nous ne pouvons pas l'obéter. Non, nous ne pouvons bah, pas l'obéter pour côté. La vérité est belle. Le bah, dossier, la bah, dossier, bah, préparation, même l'assassinat, bah, il y a un bon travail au Congo. Ah, Sous l'intermédiaire, il y a un bon travail. Bah, secret de tes belles il regarde a va il y a un non mais non non non oui, oui, oui. Mais mais non ce n'est pas possible un simple député il numéro que président il y a pas différentes pays mais c'est me affaire mais ce n'est pas n'importe no. no, quel président le président hum, marocain toura histoire on aider à coopérer à la banque. Il à la a est qui est a monde est qui est Il y a qui Il y a Il y a Il y a Il y y parce que, à cause de l'infiltration, à cause de l'armée, pour que les gens soient à que que la ça, et on a des gens qui ont population, ils ont été Peu ont été justice, ils ont ont été parce que c'est du sérieux, je vous dis. Très sérieux, Oh le secret de la nation de Awa et ça, ça vous allez dévoiler. Merci beaucoup, la République du Congo mon a à il y a il a dit que ça n'existait pas général il y a 37 ans la mais ils a raté on mais il faut tenir compte toujours là l'étude étude méthodologique il y a armée qui fonctionne. armée il y a l'armée. Et 18 ans. 18 ans. 18 ans Et 18 ans. Il y a un grade qui sont 18 ans. ans. ans. a O bandi ko exerce si kou moussala wa militaire. Tan kou bandi ko exerce yango pouke obanda komata bagalon. Il Y a tout un processus. Ko sa ma parkour nan musala moussala nde e koussala ki obanda komata bagalon. galon. Na kou bagalon galon an ape so ki oza lipe moutou nama yele oza kanaba formation mususu ou yko pe sa wapipa fonksyon. Et tout ça prend du temps. E ko, ko garde ya li li. Kokoma, ma peka likili, Kokoma Adjida. Adjida, deuxième classe, de troisième classe, Kolonwa dîda, sergent, premier sergent, deuxième sergent, troisième sergent, Kolonwa sergent, Kokoma nani, Kokoma lietina, et sous lieutenant Kolonwa sous lietina Koko ma lietina Kolongwa lietina Koko capitaine Kolongwa capitaine Koko ma major Kolongo major Okie Oui, Oye koko à colonel Colonel a l'obattu sous colonel Sous colonel, colonel Kolongo colonel, koko ma nini Colonel full. Il y a tout un parcours. Et ça, est un il y a tout un parcours Et parcours est si parcours est quand qui qui il diplôme d'État après qu'il a MAPINGA ça Il y a une guerre à 80 jours. Il y a qu'à Mais je y a y a Mais Mais Mais il y a il y a il a Mais. Bissot, tu as dit que tu n'as pas d'amitié. Tu tu haut. Tu n'as pas d'âge Tu n'as pas pas d'âge Tu n'as la d'âge Tu pas d'âge pas d'âge je ne peux pas citer les noms, c'est un ami à moi, il est bien bien, il a commis colonel foule. Qu'est-ce que j'ai fait pour Un colonel foule. Il bientôt l'heure ma Générale. Qu'est-ce que j'ai fait Vous trouvez ça, c'est normal Ma formation, on est en voyage. Quand j'ai fait le lobby, il a pété, et les gars après quelques mois, il a pété. Les gars, après quelques mois, a sur... Nous connaissons comment un de On a eu un peu a de On a que un de a On un il y a formation formation militaire Il formation tout le monde a un document parce que ce n'est pas n'importe qui qui a telle responsabilité sans pour autant tenir compte de sous formation ce n'est pas pour rien donc Nazar d'accord, je vais me un peu k'o pour que tout le monde se, si je veux, je en train de se un peu de pour que je sein de, se de notre armée. La preuve a, il y a une infiltration. Et je vais me faire à que je me que Je me de Je me Et on Je faire Je on me Je me de Je il on on Merci. Merci beaucoup, un de temps à repli. un tout ce le investi beaucoup d'attention internationale dans le dossier de période de mer, ou l'invité de mon copain de période de mer, je ne sais pas, ou Herman Cohen, a dit que le de la de a dit, il dit, de de il a il mais Mandela, pays a une décision. Le que le pays est corrompu. Si vous avez une décision, le comité le pays est corrompu. Mais si vous avez une décision, le comité a C'est que le pays a décision est à la tension internationale. C'est ce soir cette loi. <rire> en tout cas, je vous dis, c'est l'imbonglio La RDC, est tant un pays souverain, tout est libre. Il y a une décision pour Italie, Avancement, la changement de Et là, on a ingérence Parce que parce sommes un sont souverain pays tout autre pays bons bons bons la France, ne mon peuple sur le RDC. Tant que vous avez la souveraineté en bois Contre les prédateurs, les imposteurs, les hypocrites, les pharisiens, y compris les dit que que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous dit dit tu ne prendras pas un étranger comme un roi. Cela veut dire que ma belle na bino et ma belle na Beaucoup de pays a une opportunité dans mutume resongo pas à la tête, je vous dis. Ce n'est pas facile. Cette question des congolité ne peut faire couler que beaucoup de salive, je vous dis. Elle est vraiment un vertu contre une ouverture de l'occupation par les étrangers quand je parle de l'ouverture de l'occupation de notre nation la république du Congo par les étrangers et cela se fait d'une manière constitutionnelle parce qu'ils ont ouvert notre nationalité d'origine à tout le monde et c'est gravissime je vous dis mon cher frère Guy nous avions tous constaté les dégâts nous savons les dangers. Qui a permis à ce que les belligérants puissent ouvrir une brèche aux Rwandais, aux Ougandais et à tous celui qui pouvait se faire valoir Congolais Sous lesquels prétexte fallacieux quand cela ne tienne, tu n'as jamais accepté l'issue de Mbokan et tu n'as pas accès à la nationalité douteuse pour que tu cibles conséquences conséquence de trahison, de infiltration, de occupation. Non! Quand même, tu protéger la souveraineté de Mbokan Abisso. La preuve est que tu es victime de la situation, de infiltration parce que Mboka est comme portée de tout le si like, monde. Tu généraux des chefs d'état-major général comme de James Kabarebe, ou le ministre de la défense dans le Rwanda, Vous trouvez ça c'est normal? Tu as ministre ministres dans il affaires étrangères le de de généraux dans le de Kunda Batuare, le vous avez constaté dans l'Est, plus de 26 à 36 officiers supérieurs dans la région de Caen M23. Ce qui est la nationalité TES. Il y a eu, au niveau de l'armée, au niveau de l'administration de l'arrivée. Vous avez dit que DG Rwandais a baumé la gestion de l'entreprise. Après avoir infiltré l'entreprise, vous suis dit qu'il n'y a vous avez infiltré la politique la à tel point que les membres du le gouvernement dans le régime des de rwandais. La politique la à l'ambiance la comment pas infiltrée. infiltré il y a ministre le ministre des rwandais comme des à Et vous trouvez ça, c'est normal Après ce que vous avez dit, vous avez les prévu congolais. Les de la à la Sauf que tu avez dit peu importe 50% papa n'a pas été pays, maman n'a pas nao congolais papa n'a pas congolais maman n'a pas de pays, et pour vous vous la députée ou à la sénatrice et pour vous vous êtes la ministre de sport vous êtes à la critique vous l'économie et pour vous mais sauf que des postes régaliennes quelques postes verroués entre autres président de la république ensemble national sénat Cour constitutionnel, Cours, cours des tribunaux, ministère des affaires étrangères, ministère intérieur, gouverneur, ministère des finances. Quelques postes, voilà. tu veux que tu peux savoir que tu en Tu peux savoir que tu en étrangeté. Mais oh, oh a 50%, au au a une armée, problème. Ok, y a un peu il y a un ministre, il y Chef d'état-major général de l'armée. a un de l'armée, a un peu de Ce n'est pas pour rien qu'il y a un qui infiltre infiltré il y a eu la trahison. Et trahison, auto constaté dans de la vie, et on a dit est une chose de est une chose qui est une chose qui qui une chose de est une chose qui est une chose qui est une et formation, que qu'on à pour mais les congolais, surtout pour place au afin la la nationalité congolaise est une et exclusive. De, est exclusive. Ce n'est pas dit que aux un congolais, un côté rwandais, un côté congolais, un côté ougandais. Non. Une est exclusive. Des pères et des mères. de Tiani, ils ont un problème. a un problème. Il un problème. un la Tunisie Tout le monde fait est que des États-Unis d'Amérique Pourquoi Quand on a un principe, il y a quelqu'un d'autre plus loin. Il y quand même dans la proposition de M. Bissot. Mais il y a Mais, et cause un préjudice de mon côté. Pourquoi est-ce qu'il reste Merci, merci, merci. Merci beaucoup, M. Bokka. Souvenez-vous à Manga, là. Toutes les études sont là, M. Bokka. Parti opposition opposition plateforme et l'opposition ou lo, et petit bilingue. Bilinga. On évoquez Qu'est-ce que cela veut dire, Je à et je la il y a comment raison. Il y a raison. Il y a une raison. Il une raison. Il y a une Il y a Parce que une Il a une Il y Il y Il a La la muka misuni na yangonyoso ebi na kosila Ebi na E sila kina nini? na ba election ya 2018 La muka etikala kaka mukua ya pamba tel que vous les voyez Batuba tako wela la, la muka par rapport nini Batuba ko bundela la muka par rapport a nini Bateno obayisa ka la muka munene Ba ngonyoso Esi ba longwa. Baza la galisusu te paski ba komprenaki ke la muka eyebaka na konseskri na linye tope na modeli ya oyyo etalaki maponami ya 2018. Meza lisusu bongo te. Yango mouni ba tenor na yango. Ba figi ramblemati ki oto ebaki ba honyo soba kenda ki. Ba honyo ba yisaka la muka mounene. La muka nengi zawana etika na muka lokoa kwa, kwa nga ya fiyo ti matiti mingi. Et y a un impact sur mon côté, peu il sur mon côté. Et mon moment où, va donner ses échanges, de vois que la création, ba plateforme électorale est ça. ma Il faut y ba a o -changer chapitre. Et chapitre est -ce il a, oh, c'est quoi, que tu que tu je ne vais pas Parce que tant que l'organisation électorale que nous connaît, nous y a une organisation qui nous connaît. Par rapport à la réalité politique à l'élo, là, retenir compte de n'y a pas. Alors, dans ce moment, la guerre est à la mouka, il y a une guerre d'arrière-garde. Quand on a dit que la guerre si d'arrière-garde, ce n'est pas pour rien. Parce que tant que l'arrière-garde Basala yango basala ki yango te kolandisama Na bu samboul ou oh, ba mimi makina yango Pou na ko beli laga ko ganga ka verite de zine verite de zine verite de zine verite de zine O yo Ba koumana ba gege, Okuna revoké okuna Okuna ba suspendre okuna Okuna, okuna, okuna c'est quoi et biso ba otou sa na pouvoi Koumona desodri na bu sambulu, ta ko le kana la Mouka, c'est ça on pour Nabiso parce que tout ça déjà, il y a un bon gamin, tout ça qu'on s'est préparé à conséquence pour que 2023, on oh, a le que président Félix, c'est-à-dire que le candidat président Nabiso, il y un sacré, il y a eu sacré, a un Merci beaucoup, sacré, sacré, une plateforme électorale, déjà, euh, comment on fait en train de voir trop de figures d'IFCC dans les dents là Toza na sharti, mwana mboka, na ebi tefona luka sharti, sharti ya inyo sakre, ba bakongo mani ba mwana yango, ba ye bape, importansi ya sharti ya nguru. Sharti ya inyo sakre, oye sangisi, mangomba, politiki, lubebebo, mekendenge na ndenge, oye bandimi, koi soutien sutiena bangona adesiona bangopona koi ba na koi ya kusinye, sharti. Et e puis, accès à quoi voulez comme plateforme électorale. Chaque chose un objectif. Et comment un objectif Par rapport à ce que na -ko sangi paske -sakre ba -ko existe, ba a vous voulez que vous voulez que que que voiman na molongote kulandisama vision à mo kondi école ndenge o enseigner les fans de la na souci na musu tu par rapport à ndenge tuzana année obabing année électorale ndena cadre wana ba dirigeants yaba différentes partis politiques membres union sacque ba sangana yaro que non c'est le moment yako ko luka moye ya kende na processus ya plateforme électorale ndeba ça nous ça qui eloko wala pour avoir ça la peine ma partie politique, ma regroupement politique, de association, au sein de la Union Sacrée pour que les candidats signature à charte. Ndébo monaki tu signature charte, pour ko tali ça de ba kongoman. Puna ko na que au moment où tu Sacrée est plateforme électorale et structuré. Et comme il faut fait un cambio, a un cambio, il a fait il a il a et a fait a fait un cambio, il a fait na slogan il a a a a il il que un second mandat pour que collo second mandat, il faut mandat, il faut que tu un mandat, il faut que il il faut que il faut comme plateforme électorale, comme sacrée. Il y a un des pour que organisation pour et ça, pour que a un pour que il ko élire le candidat président de la République. Je Félix, je ne ce que mandat pour que réalisé. Il faut que azana yango soit intérêt pour l'intérêt du Congomain. Il faut projet local soit 145 territoires. que le projet la santé universelle pour tous. que le projet 3. le projet local que projet oyo et atteindre et atteindre objectif. C'est pour cela que nous avons dit il y a dit que nous avons dit que nous avons Oui, merci beaucoup toza toujours deker na bango, toza tujou na susi, na mawa, na makamnyo suta kukome na bango pe posa na ezali ke, kimia eba na kukota ukati angambo ya este etoza nako na, na eliki, ya ete kimia kukota ko lanitza na susi ya totama kunze kolo na diplomasywa yepe namba maloba na ye ma maso aloba kike akosalaka maso pe akosese santiraka alezi ki azanita tamukonje koro, ota ki akomona kimia ebi na kuingiruka cha este ekomona susi wana pena malobana e telsi a solo ke asa na bosenga ya kimia ebi na kuingiruka cha ngomba ya este pe bande ko este ba ye ba filistin to pe ba egyiptien ba nani wana ba ka bango bidongolo mi wana mitema likundwana ba kuchia cha bango iki kimbinga binga ba komona ka bango di ba ba te na niveau ya este Pe mboka na biso ekokoma na kimia kula na susi tetamu konjeko la zana yango sikitu tetandi ya ingomba yuko la biso kongo. Pe na pesi longonya amu kakoswa na mama Denise Nyakeru preme dam, oyo akanyima bo kote haako akompanye vizyon na chef de lita na ba realizasyon na iya minene ya malamu ya kukamwa o azako sala. Oyo, il y a un à Azali vraiment, Mama Yabana, surtout dans l'éducation de la investi de Congo. qui dans ils ont l'école de Marie-Antoinette, ils ont été délaissés, négliger mais les gens qui Denise a dans la commune, ils ont la et comme il y vraiment l'école, il y a un lobby, un lobby, un lobby, un lobby, un lobby, un lobby, un lobby, un lobby, un un lobby, un lobby, un un lobby, un un un un un un Yang walapo na biso to ko mama Denise initiative ya Malambo ya Juana azonga simate akini naoka kaliboso aki opeka kaliboso e bana ko sale massacre toute étandie à République Équatoriale ça solo que a sali mama bo, te peu mama Bolingo o ala bolingo na likolo a mboka biso Kongo kaka ndenge to dalaka na mama Marie Antoinette na Bolingo azaka na wana Kongo lelo pe yango na moni Bolungo yango e pa ya mama Denise Nyakye Merci mboka na mboka patsimana ngani mwa ta e pobozo ne nini Oui na we ba coordonner ngai je à WhatsApp, pour vous donner plus de 143 81 36 37 270. Plus de 143 81 36 37 270. Si vous avez un conseil, une idée, proposition, une suggestion pour vous donner un peu de temps. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Je vais vous montrer un